Donc nous voici dans la Renault Espace, 2 litres de luxe, diesel, Oui, diesel. Oui, oui. de 180 chevaux. Elle est équipée de différentes ambiances, cette voiture. Donc peut-être que Martin, tu as envie de montrer ça, qu'on peut changer les couleurs. Il y a le véhicule, ambiance lumineuse tester l'intensité de l'ambiance lumineuse et la et Comme oui. celle de la voiture de Priscilla, je pense qu'elle préfère avec cette couleur. Oui. Multi-sens, c'est pour, euh, pour changer le style de la voiture. Donc là, on est en mode économique. Si on veut mettre le mode sport pour Martin. a changé le, le, le miroir ici, a changé oui. avec le de sport. Oui. Là, tu as un contour, Oui, oui, ça fait où le contour D'accord. Mm -hmm. tout D'accord. Oui, Madre mía, ça me stas dans la cara. Quelles sont tes questions sur la voiture Conduite, elle est comment La conduction, clairement, c'est une un voiture familiale. Et c'est euh, vrai que nous utilisons la condition sportive, moment. Et, et, et alors, un, il y a une très, très bonne direction pour prendre la vitesse, ouais. la, la, le corps. Les courbes. Les le, le courbe Et, et c'est très agréable le changement de vitesse que c'est automatique, non Mais tout est de qu'il y ait un bateau familial. Il hein? mais pas utiliser ça comme un Porsche. Non? Oui. Ou comme une Ferrari. Ou comme une Ferrari, non. Oui, oui. C'est la Ferrari, c'est fantastique. que c'est très agréable pour la condition. Qu'est-ce que le parabris c'est la même chose en espagnol? Non, le parabris est très grand, alors tout a une vision très grande de la, de la roue, de la route, de la route, de, de la tracteur. Et avec ce tracteur, tra tra c'est impossible de faire un conditionnel sportive. très confortable quand même. On se retrouve à voir un petit cassis très méchant ici. Mmh. Ah ah ah ah. Il y a beaucoup de. Casse vitesse. Ouais. Bah, C'est sûr. Et alors quelle autre question encore maintenant a, a... ah, le réservoir il fait combien Le réservoir. Je... De quelle année avant ou marche arrière, directement tu étais en marche arrière ou tu étais en marche avant et tu relâchais l'embout, tu l accélérais et c'était directement euh, engagé, ici tu as un petit temps de réponse ça je trouve qu'il faut s'habituer parce que quand tu es dans un carrefour et que et tu dois faire une marche arrière ou quelque chose comme ça euh, tu as une voiture qui a un rapport qualité j'ai je, je, toute l'information euh, actuellement la vitesse de 44 km /h. non euh, ouais <rire> la limite de c'est 50 voici j'ai ici, ici l'information le top oui utiliser ça reste top hein? oh, ouais. oui. Éviter la contamination et pour réduire le consom consommation. Consommation. consommation. L'intérieur est beau aussi, je trouve. Oui, ouais. on peut accélérer. Un bon moment pour. pour, hein? pour on la de la voiture. Elle accélère bien. Tu peux voir le comportement de la voiture est excellent. C'est un petit impressionnant. détail. Le volant, c'est un volant sportif. Tu peux voir qu'il est coupé en bas.